Tout là-bas, on se retrouve en milieu. Hein. Moi je te vois pas, mais je sais que je vais te tuer. T'es à, à l'opposé. Ah je te vois. Cavalskip pour au member un jour. Tu devais dire cavalsky au member toujours. Bah non, mais oui, au okay, question. Si t'aurais si, dû. L'avantage à, le... Le pantalon... à faire le casque en diamant plutôt que. L'avantage à faire le casque en diamant plutôt le pantalon en diamant, c'est que ça te permet de, de récupérer toute l'armure en cuir et de pouvoir la mettre euh, moins la tête de citrouille. Ah mais je pense que c'est plus intéressant. Si t'as une là. armure en cuir. Si t'as une armure en cuir, mais ça arrive quand même relativement fréquemment. Qu'on se l'avoue, entre nous, qu'on se le dise. On est quels jour, on est mardi Oui... <rire> T'es pas sans savoir des cours toi J'ai eu un trou, c'est tôt. Ok, parce que moi aussi je suis sans des cours et je les ai pas mais... Je m'en souviens au moins quoi. J'ai pas de bloc. Ça c'est l'avantage d'avoir une hache hein, parce que la casse-couille de petits silverfish de tes grands morts Ils sont super chance parce qu'ils arrêtent pas de te taper partout c'est gens, c'est enculé Ah, je vous déteste bande de petits connards, allez vous faire foutre <rire> Si m'a enfermé Ils arrêtent pas de te taper ces petits cons Non mais, non mais... mais nique tes mort, je rage-quitte <rire> ah, Un plaisir d'avoir joué avec toi, c'est les silverfish qui te punch punch punch punch punch punch punch c'est le de pousser dans le vide Il est un peu loin What Il est en train de s'envoler Ah <rire> c'est Sneak, le petit filou Ah, oh, il fait md pop. Aïe Et oui, je le voilà. on va Tape moi Nickel. Non, non pas. Allez, hey, vas-y, c'est le lemon. C'est l'effusion les fusions. Oh. Oh non, il a réussi.